Ah oui T'as besoin de moi Et toi Où est-ce que tu étais quand j'avais besoin d'aide Quand j'étais au fond du gouffre Hein j'aimerais bien que tu me dises où tu étais. Tu vois, être là pour les autres quand ça va pas, ça marche dans les deux sens. Tu crois que tu peux revenir comme ça après m'avoir laissé tomber Tu penses peut-être qu'en faisant simplement ton petit sourire, tu, tu vas m'avoir dans la poche Mais désolé, ça ne marche pas comme ça. Si t'étais pas là pour moi quand ça va pas, je ne vois pas pourquoi je devrais être là. Tu vois, je ne suis pas méchante, mais tes problèmes, tu les gardes. J'en ai rien à faire. Moi j'ai souffert, énormément souffert, mais j'ai réussi à me relever, seule, puisque tu n'étais pas là. Pendant ce temps-là, je n'ai aucune idée d'où t... tu étais ou ce que tu faisais, mais ce que je sais, c'est que tu n'étais pas à mes côtés. Alors à présent, que les rôles s'inversent, j'ai qu'une chose à te dire, va te faire foutre. Quand j'étais au collège, j'ai eu une amie, c'était ma meilleure amie. Et en fait, euh, vu que je reposais vachement de choses sur elle, car euh, mes parents n'étaient pas forcément là pour moi, donc euh, je lui ai fait vachement confiance, je lui ai tout confié. Pour moi, c'était ma meilleure amie, ma soeur, c'était tout pour moi. Et après, on allait dans des lycées différents, et euh, elle m'a totalement lâchée, en fait. Elle a arrêté de me parler. Et euh, pour moi, ça m'a totalement détruit, parce que quand tu reposes tout sur une personne, quand elle part, bah, t'as plus rien, t'as plus de pilier, et du coup, bah là enfin maintenant euh, je la vois toujours car euh, on fait le même euh, sport on a les mêmes passions et parce qu'elle habite juste en face de chez moi et enfin parfois j'ai envie de lui dire ça j'ai envie de dire bah enfin va te faire foutre parce que tu m'as fait trop du mal et t'aurais pas dû me faire ça même si les gens changent euh, on fait des enfin je sais pas comment dire on fait du ça arrive de faire du mal euh, à d'autres gens sans s'en rendre compte et... On se rend pas compte mais pour la personne qui le subit bah c'est horrible. J'ai essayé j'ai essayé de renouer les liens, mais il n'y avait rien. Elle n'a jamais voulu me dire. On m'a dit que c'était parce que euh, j'avais changé et que.. Enfin je sais pas, il n'y avait rien. On m'a rien dit. Pour ça au final que ça fait mal aussi, parce que bah. Je comprends pas, j'ai peut-être fait quelque chose de mal et je ne m'en rends pas compte. Et c'est chiant.